Aujourd'hui sur le village des innovations du CETIP, nous présentons deux innovations. Donc, une première qui est un assistant virtuel pour les conventions collectives nationales. Donc, sur notre site web, nous avons installé un chatbot qui permet de répondre aux questions que se posent nos clients sur les conventions collectives nationales desquelles ils dépendent. Et, euh, et donc nous rapportons 24 heures sur 24 des réponses. Donc c'est chaque mois 1000 conversations qui sont euh, engagées avec nos clients sur les 72 conventions collectives nationales. Alors nous présentons également une autre innovation euh, qui est en fait les programmes de prévention que nous mettons en place depuis maintenant 10 ans auprès des, euh, des branches, des branches professionnelles. Et euh, nous avons euh, donc 25 programmes de prévention qui sont en place qui correspondent à 25 25.000 consultations médicales. Alors pour nos projets d'innovation, nous travaillons évidemment avec, euh, avec des startups qui sont pour certaines présentes aujourd'hui, et euh, que nous apportent ces startups. Elles nous apportent finalement leurs innovations, elles nous apportent leur agilité, leur rapidité. Et nous, nous leur apportons, alors leur... finalement nous sommes leurs clients, donc nous leur apportons aussi du revenu, du chiffre d'affaires, ce qui va être important pour elles, et l'accès au marché. Aujourd'hui, nous développons des projets d'innovation, euh, environ une trentaine de projets d'innovation qui sont en cours actuellement dans le groupe. Et pour ces projets, nous travaillons, alors bien évidemment avec des start startups, environ une vingtaine, euh, avec lesquelles nous, nous travaillons et nous engageons dans la durée pour développer des projets d'innovation, des expérimentations, dont l'objectif est ensuite qu'elles trouvent leur chemin auprès de nos clients ou auprès de nos collaborateurs dans un déploiement qui va être un déploiement national.